Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un petit restaurant que j'aime particulièrement sur la plage de Bampor, où je me trouve en ce moment. Vous cherchez où manger à Koh Samui, vous cherchez un bon restaurant à Koh Samui sur la plage de Bampor. Si vous recherchez un restaurant sur la côte nord-ouest de Koh Samui sur la plage de Bampor, il y a plein de petites adresses super sympas. Celle-ci est vraiment intéressante pour le déjeuner. C'est ouvert uniquement pour le déjeuner. Alors, vous recherchez un bon restaurant à Koh Samui, vous vous demandez où bien manger à Koh Samui, et plus particulièrement sur la plage de Bampor. Je vous emmène dans ce qu'on appelle une petite cantine, tenue par des locaux, fréquentée par des locaux. C'est parti Je suis Emma, je propose Ban Sawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions et je connais bien l'île. Aujourd'hui, je vous emmène déjeuner sur la plage de Bampore, dans un très bon restaurant. Vous cherchez où manger à Koh Samui, vous cherchez un bon restaurant à Koh Samui, sur la plage de Bampore, Bampore Beach. Un petit restaurant typiquement thaïlandais. Ils ont bien sûr tout ce qui concerne les fruits de mer et poissons. Regardez un peu la vue que l'on a lorsqu'on est à table dans ce restaurant. On est au frais, sous les palétuviers. Sur la plage de Bampor, c'est un petit paradis cette plage avec son sable blanc, ses bateaux de pêcheurs, on fait face à Copengan. C'est une plage vraiment idéale pour marcher parce qu'elle fait environ 3 km de long, de bout en bout, et notamment au moment du coucher du soleil. Ma vidéo n'est pas sponsorisée. Comme vous l'avez compris, dans mes vidéos, je privilégie toujours les petits restaurants locaux, et notamment ceux de mon quartier. Ici, je suis heureuse de soutenir le restaurant Sirifoka. Une bonne petite adresse pour le déjeuner. Voilà la salade à Yamun Sentale proposée par le restaurant Sirifoka, ici à Koh Samui. Donc on voit des calamars, des crevettes et une délicieuse sauce poisson. Le principe de ce petit restaurant, c'est comme on trouve régulièrement dans les petites cantines thaïlandaises ici à Koh Samui. Pour tout ce qui concerne les boissons, les assaisonnements, il suffit de se déplacer. Alors vous pouvez bien sûr demander au personnel, mais si vous souhaitez des assaisonnements supplémentaires ou des boissons, vous vous servez et puis à la fin, on, on vous facturera ce que vous avez choisi. Sortie, au niveau de la caisse, vous pouvez également choisir quelques petits produits à emporter, comme des bananes sèches, des poissons séchés au soleil, des rouleaux réalisés avec de, du lait de coco, des noix de cajou, vous voulez faire l'apéritif. Voilà, c'est un restaurant vraiment typiquement thaïlandais, tenu par des locaux. Et vous le trouverez directement sur la route de Banpo, en face du Betagro. Je vous reconnaîtrez particulièrement pour cet énorme bougain qui est ici, à deux pas du 7-Eleven de Banpo. Ça s'appelle Sirifoka Banpo. Yamun voilà. Le, le prix de ce plat délicieux est de 100 bahts. Et voici justement le propriétaire de ce lieu, Monsieur Adul. Savalika Konadul Sabaydimaika. Voilà. Alors comme j'adore ce plat, j'ai redemandé un Yamun Sen Tale. Euh, Yamun Sen Tale, en fait, thalé, c'est les seafood, les, pardon, les fruits de mer et les de euh, euh, cristal que vous voyez euh, ici. C'est un plat vraiment savoureux, un petit peu épicé. Il faut que ce soit un petit peu relevé hein, les plats en c'est nécessaire. Là, pour vous donner une idée, j'ai demandé pet ni ce qui veut dire euh, un petit peu épicé. Quand vous ne voulez pas que ça pique, vous dites my pet, my pet. Ce qui est intéressant dans ce restaurant, ben, c'est aussi d'avoir une vue magnifique sur la plage de Bampo, avec les petits bateaux de pêcheurs. Je vais continuer la série sur le, toutes les plages de Koh Samui. Je ne vais pas tarder à arriver sur la plage de Bampor puisqu'actuellement je suis en train de remonter. La, la prochaine. prochaine vidéo sur les plages de Koh Samui sera l'Ipanoi Beach. C'est l'endroit où est implanté le Nikki Beach. Ensuite, ce sera le tour de Nathan, Quelques petites criques secrètes dans ce coin là-bas. Et ensuite, je vais arriver à Bampor. Puis redescendre du côté de vous viendrez également vous servir si vous avez envie de d'assaisonnement. Dans ce restaurant, vous pouvez avoir toutes les boissons que vous voulez et vous pouvez aussi participer écologiquement au respect de la planète en vous servant de verres d'eau ici. Voilà, un peu d'eau, un peu de glaçons, help ça. Voilà, à la sortie du restaurant, vous pouvez aussi acheter des petites confiseries ou autres réalisées par la maison. Je vous conseille notamment ces petits biscuits à base de noix de coco qui sont délicieux. Et voici le, le patron de restaurant, monsieur Adul. Kun Adul Sawadika. Sabaademaika. On va acheter des petits délices à la sortie. Ici on vous affiche un peu les différents plats qui sont disponibles. Une maison vraiment traditionnelle. On travaille en famille. OK. Chuuu. Nom. nampon. Nampon Nampon. Kaponka, nampon. Kaponmaka. See you next time. Bye bye. Vous trouverez la géolocalisation de ce restaurant dans le descriptif de la vidéo. Le restaurant s'appelle Sirifoca, Mr. Adul, comme Adul en est le propriétaire, vous pouvez venir uniquement déjeuner dans ce restaurant. Mais un déjeuner tardif est possible puisque c'est ouvert de 7h à 17h. Si vous avez aimé cette petite adresse, ce restaurant tenu par M. Adul, le propriétaire, je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie pour vos likes. Ce sont de précieux encouragements.